Donc, Abbé c'est une fonderie d'aluminium euh, coquille par gravité qui fait 3 millions de chiffres d'affaires, qui est installée à Lyon et qui a une, euh, une filiale en Tunisie d'une vingtaine de salariés de chaque côté de la Méditerranée. Et je suis donc le créateur de cette entreprise qui a maintenant 23 ans et je viens de la céder. Alors, la raison d'être de l'entreprise, c'est que l'entreprise est un bien commun où l'art de la fonderie est un outil au service de la croissance des personnes qui y travaillent. C'est vraiment la ligne, le fil rouge de l'entreprise puisqu'elle a été créée autour de cette, enfin, au départ autour de cette mission-là, cette raison d'être, et par conséquent, elle est particulièrement orientée vers l'emploi de personnes éloignées du monde du travail. C'est du recrutement sur euh, à des contrats à durée indéterminés de personnes éloignées de l'emploi, donc dans des, des cursus de réinsertion euh, soutenus par des associations avec lesquelles je travaille et pour lesquelles l'entreprise offre la possibilité d'un travail à travers un CDI, d'apprendre un, un métier industriel qualifié, pérenne et rémunérateur. Je pense que toute entreprise a ses particularités et les, et les questions et les problèmes euh, qui auxquels voilà, elle est confrontée ni plus ni moins que des difficultés que peuvent rencontrer d'autres entreprises parce que j'ai les pendants positifs des difficultés que je rencontre. Donc de ce côté-là, je suis à armes égales, on va dire. Bah, les pendant positifs, c'est de ne jamais avoir été en pénurie de main-d'œuvre, par exemple, alors que j'ai des confrères qui peinent énormément à recruter. voilà chacun on les a fait réfléchir sur la formulation de leur raison d'être et au moment de formuler la raison d'être, Franck avait une première proposition, donc Franck le gérant qui était fondée sur le bien commun puisque pour lui c'est quelque chose de très important, qui est au cœur même de sa philosophie, de sa façon de penser et qui est même au cœur de son projet d'entreprise alors que Yazid, donc le directeur de site, pour lui ce qui était important c'était la question de métier que Franck n'avait pas forcément vu et ça nous a révélé que le métier de la fonderie était quelque chose de très important et qui était effectivement au cœur de la raison d'être d'Abbé Fondry et qui a permis peut-être à Franck de repenser autrement la manière dont il a cédé son entreprise avec son repreneur et aussi avec Yadiz son directeur de site. Alors ben ça m'a permis de faire un chemin entre au départ une intuition et une façon entre guillemets un peu naturelle de dérouler euh, ce en quoi je croyais et de pouvoir la formaliser, y mettre des mots et à partir de là m'aider à davantage transférer le sens vraiment de, de, de la raison d'être de l'entreprise à la structure intermédiaire, à l'encadrement intermédiaire. J'ai pris conscience en tous les cas que euh, bah, cet encadrement intermédiaire s'était approprié au fil de l'eau, au fil des années, cette, euh, voilà, cette raison d'être de l'entreprise.